Shalom, chers étudiants, que nous rendons encore grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée, qui nous ouvre la porte, et que le Saint-Esprit nous pénètre dans la profondeur de la connaissance de Dieu, qui est la volonté de lui-même, que l'homme arrive à la connaissance. Car la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu veut que... Tout ce que nous allons faire et nous ayons la connaissance des choses. C'est ça la volonté l'éternel. Voilà, nous proposons le cours de la liturgie. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre sur les éléments essentiels du culte. Si Nous sommes appelés à savoir que le culte a des éléments. Pour qu'il y ait un culte complet, il y a des éléments. Et ces éléments sont constitués en trois. Nous sommes appelés à les maintenir, à, à, à, passer, à passer sur ça, les trois éléments qui constituent les cultes. Il y a un, les lieux deux, l'hôtel les sacrifices ou offrandes. Ce sont, ce, ce, ce sont là les trois éléments essentiels du kit. Le kit a beaucoup d'éléments. Mais les éléments essentiels, c'est toi-là. Les liens. Il faut qu'il y ait un lien. Où le kit va se passer. Deux, il faut qu'il y ait l'hôtel. L'hôtel où le culte va se communier. Trois, il faut qu'il ait les sacrifices ou l'offrande qui va faire entrer l'homme à la communion de Dieu. Ces trois éléments. Parlons du lien du culte. Le lien est l'endroit dans lequel le sera. Dans lequel il sera fait. Ça peut être sur la montagne, comme les gens qui partent souvent dans la montagne. Ça peut, ça peut être sur les rivages, les rivières, les eaux. Ça peut être dans une chambre, dans une maison, d'une personne. Comme la Bible dit, dans la maison de tel, la maison de tel, la maison de Tell, la maison de Lydie. Ça peut être dans un bâtisse. C'est le lieu de qui, qui, est, qui est nommé la maison de Dieu. Je l'avais dit, le seul responsable de cette maison, c'est Dieu. Si c'est dans ma maison, c'est ma maison et on va citer mon nom. La besoin de frère tel. c'est un lieu aussi. Si c'est dans la montagne ou dans un coin, c'est tout endroit où l'équipe sera fait. C'est un élément essentiel. Alors, le lieu-là, l'équipe ne doit pas se faire vaguement comme ça. Il faut qu'on prépare. Nous avons appris dans la liturgie, la partie de l'action de la liturgie. C'est la préparation du lieu pour qu'il ait un kilt. Alors, cela exige des conditions pour les lier. Voyons dans le livre de Deutéronome, 23, verset 10 à 14, qui nous dit la Bible. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, s'il y a chez toi, ça c'est l'éternel qui parle à Moïse, pour le peuple, s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, je le mot pur, Suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans les camps. Tenez les camps qui est les lieux. 11 sur les soirs, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra entrer au camp dans les lieux. 12 tu auras un lieu hors du camp. J'allais comprendre pourquoi il a dit les liens et les camps. Et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes, tes excréments quand tu voudras aller dehors. Dans notre culture, on parle souvent de la grande besoin. Là, on parle de l'argent, c'est la grande besoin et le, le petit besoin. La grande besoin, c'est là, là où on, on, on, on, on part dans les toilettes ou dans les, les waterclothes, comme les, les Anglais disent. Mais la Bible dit ici Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un cru et recouvrir tes excréments que tu vas faire un grand besoin quand tu voudras aller dehors. À dehors, pas dans les camps. 14. Écoutez maintenant ici. Car l'éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Point de gérer. Ton camp devra donc être saint. Retenez, sain. On a parler de la, la pureté, du pur. Maintenant, saint. Enfin que l'éternel ne voit chez toi rien d'impur. Et qui ne se détourne point de toi. La parole du Seigneur. Vous Comprenez, chers frères, et étudiants, Nous hommes, des hommes de Dieu, pour qu'il ait un culte, il faut qu'il ait un lieu, Et ce lieu doit être préparé. Sur les Écritures, ce lieu doit être gardé pur. Et saint quand nous parlons de la pureté la pureté cela veut dire que sans tâche ni d'essuyer les lieux sans tâche ni d'essuyer doit être propre et net les lieux du Kilt. Pure, cela veut dire sans tâche ni de pas d'essuyer ça doit être propre et net. La préparation des lieux. Dans l'action. C'est que pour qu'il y ait un déroulement des cultes, il faut que les lieux soient purs. Propres. Sans tâche. Pas suivre. Soit net. C'est alors que nous allons commencer. L'équipe sera maintenant déroulée. Pure. Pure. La pureté. Ça veut dire aussi. Que les lieux du culte, retenez, les lieux du culte à Dieu, souvenez-vous, Dieu, c'était Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, propre. Il n'est pas la souillie. C'était Dieu pur. Il, se Il n'est pas de tâche. Il dit qu'il aime mettre les gens, et rendre les gens nets. C'est Dieu propre. Il veut la propreté dans le corps, soit nette. Il n'est pas de tâche. Pas de souillie. Les lieux de culte à Dieu ne doit pas ne doivent pas avoir du mélange, ne doit pas être suyés, sans être un endroit corrompu, entre parenthèses, pas de style. Donc, ça doit être propre et parfait. Pas de mélange, pas de suyer, même du style. C'est endroit ne pas être corrompu même des style, Cela veut dire, quand on vient dans le kilt, dans les lieux du kilt, quelle que soit la maison des dieux, ou dans une maison quelconque, ou d'un homme, d'une sœur, ou sur la montagne, on va préparer les kilt, enlever tout ce qui est de suivi, tout ce qui est de corrompu, même dans les styles. Quand on voit des styles, les styles de faire des choses, et les styles de, les styles de comporter, les styles de même de s'habiller. N'oubliez pas, la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. Je sais que vous êtes le lieu de culte à Dieu. Vous ne partenez pas à vous-même. C'est là où demeure l'Esprit de Dieu. C'est l'été pur. Pas de mélange. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances. Je ne sais pas si par, par, par, par rapport à la pauvreté ou par rapport au sous-développement. Je ne sais pas. Quand les gens voient un endroit où la maison de Dieu bien ornée, les gens disent, Dieu n'est pas là. Alors, quand on voit un endroit mal propre, c'est là où on voit Dieu. Mais dans la Bible, Dieu demande aux gens, il faut que les soit soient purs et saint. ça, Ça, c'est le deuxième... Le, le, de, de, de, de deuxième caractéristique deuxième condition pour qu'il pour, pour qu ait un kit saint quand on parle de la sainteté c'est que le lieu de culte à Dieu doit être voué à Dieu seul et consacré à lui C'est ça voué à Dieu seul et consacré à lui Souvenez-vous, la Bible nous dit, il est arrivé une fois que Dieu est allé détruire un temple, les lieux de culte. Est cela, cela veut dire, les lieux étaient voués à lui. Par exemple, tu es dans ta maison, tu es, tu es à ta chambre, tu peux faire tout ce que toi tu veux si ta maison est à toi. Tu peux changer tout ce que toi tu veux dans la maison si la maison est à toi. Si tu veux la détruire, c'est à toi, ta maison. C'est même Dieu a fait pour la, les temples de Silo. Quand il avait que les liens étaient, qui étaient appelés en son nom, les gens allaient maintenant pour la profaner. Qu'est-ce qu'il a fait Il a détruit. Dieu n'aime pas la corruption. Quand on parle de la corruption, c'est du mélange, du mélange de styles. On prend ce qui est dehors, on met dans l'intérieur. Et ce qui est dans l'intérieur maintenant, on le trouve dehors. Ce n'est pas de mélange. Celui doit être pur et sain, voué à Dieu seul, consacré à lui, pour servir un usage sacré. Celui doit aussi être digne de grand respect pour la vénération à Dieu seul. Digne de grand respect pour la vénération à Dieu seul. En plus, ça doit inspirer de l'amour pour son Dieu. Écoutez, chers étudiants, là où vous, vous, je vous donne une autre référence à lire Levétique 19.2 et Levétique 20.26, là où Dieu dit Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'éternel. Je vous ai séparé de peuple Afin que vous soyez à moi. C'est le vertique 20, 26, 26. Vous serez saints. Car je suis saint. Vous êtes, je vous ai préparé pour être à moi. Les lieux du culte. S'il n'y a pas de purité. Il y a l'impurité. S'il n'y a pas de la sainteté. S'il y a de la suivi. Il y a des désordres, là où le Dieu n'est pas à Dieu. Même la maison, on dit, la maison c'est la maison de Dieu, Dieu n'est pas là. C'est mal et non. Si silo a été détruit, parce que Dieu n'avait pas dans le silo, on a mélangé. La maison était corrompue. Dieu l'a détruit. C'est la Bible. C'est le culte à Dieu. Les lieux du culte. Nous voulons encore retenir quelque chose, que beaucoup de peuples profanent les choses sacrées, outrage Dieu le Père, son Fils Jésus Christ et parfois le Saint Esprit. Quand nous voyons la livre des Romains chapitre 2, verset 22. là on nous parle des choses de la profanation, que beaucoup des enfants de Dieu négligent souvent. Romains chapitre 2 on parle de sacrilège. Romains chapitre 2, verset 22. dit ceci, nous lisons au nom de Jésus Christ, toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère, exclamation, toi qui, toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges, je ne sais pas si beaucoup des enfants de Dieu, nous qui, qui faisons service à Dieu, nous qui servons Dieu, nous prêchons, nous chantons, nous présidons les cultes, nous qui servons dans les protocoles, dans l'administration, dans la technique, nous qui sommes des fidèles, qui restons dans les bancs. Il dit, tu dis, ne pas commettre la tu commets la La Bible, ici, dans le second, il met l'exclamation, c'était un Tu condamnes, tu trouves en abomination ceux qui commettent l'idolâtrie. Mais toi, tu fais de la sacrilège. Est-ce qu'on connaît ce qui le sacrilège Cela veut dire ces mots ici du sacrilège. Et par rapport aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux gens qui, aux gens qui rendent qu'il à Dieu, aux croyants à Dieu, aux chrétiens, à nous les chrétiens. C'est maintenant c'est le sacrilège pour nous. Nous condamnons les adulteurs. Nous jugeons les idolâtres. Mais nous commettons le sacrilège. Pourquoi le sacrilège Littéralement, le sacrilège veut dire violer des objets sacrés, il est devenu comme étant une profanation d'une chose sacrée qui est à une personne digne de vénération, la violation d'une chose sacrée, la profanation d'une chose sacrée, le sacrilège, c'est aussi le fait d'abuser des choses sacrées et les traiter avec irrévérence ou avec mépris. Je reprends. C'est le fait d'abuser des choses sacrées et les traiter avec irrévérence. Au lieu de, de, de donner de la révérence, de l'honneur digne, on les traite avec irrévérence, avec mépris. En commettant un acte impur dans un lieu sacré, sacrilège. La profanation des choses sacrées. La profanation des lieux. On abuse des lieux. Vous allez trouver, au lieu que la maison de Dieu soit ornée. Les lieux de culte soient propres, soient purs et sain. Ça devient maintenant, ça transforme maintenant à une cobelle. Si la maison de Dieu, le lieu de culte, n'est pas bien préparé, on dit Dieu est là. Allons dans la Bible si maintenant la maison est bien ornée, là Dieu n'est pas là. Allons dans la Bible. Oh Dieu veut que son camp soit pur et sain. C'est que l'endroit doit être tout, tout propre. C'est à nous maintenant de voir les lieux de culte que nous rendons à Dieu. Comment nous le préparons, comment nous le, nous le gérons, comment nous les gardons. Je m'étonnerai. Si trouve d'aller, de, de, de, de, de, de nous réunir pour rendre service à Dieu, mais culte à Dieu. Dans, dans un lieu mal propre, et on dit, Dieu est ici, si on va invoquer Dieu, parce que Dieu est là, parce qu'il a dit là où tu te soutenu en son nom, il est là. Il est là, il dit, Je suis Dieu, le camp doit être propre. Pourquoi Car Dieu, ton éternel, ton, ton Dieu, est au milieu de toi. S'il si est au milieu, et là où Dieu, c'est que celui doit être propre. ce qui dit les écritures. Parce qu'il est au milieu. La manière dont nous voyons que Dieu est, ou est là ou n'est pas là, la manière dont nous gérons même l'endroit des cultes à Dieu. L'endroit n'est pas bien préparé. Comment Dieu il est là Alors quand Dieu est là, nous risquons de subir ce que le Silo a subit. Voilà pourquoi Dieu a montré à, à, à Ézéchiel pendant que les gens criaient, priaient, faisaient tout ça, que Dieu, Dieu a montré à Ézéchiel, regarde ma gloire. A fait de compte, Ézéchiel a vu la gloire de Dieu quitter les lieux, le temple. Mais le temple était le temple de l'éternel, de Dieu, là où les gens entraient, là où ils faisaient les sacrifices. Mais Ézéchiel a vu la gloire la gloire est partie du temple. Dieu aime que son lieu soit bien préparé. Je me souviens un jour, j'étais parti quelque part. Quand on entre, j'ai trouvé les gens ont fait les cultes matinales. Quand vous regardez l'endroit, trop sale. Je me suis posé la question si Dieu est au milieu de nous, il dit que c'est lieu doit être pur et sain. propre, sans tache, pas de corruption. Mais comment on a, on a préparé l'endroit L'endroit est devenu maintenant une poubelle, et on dit Dieu est au milieu de nous. Voilà pourquoi nous n'avons voilà pas la pensée de la présence de Dieu. Nous ne voyons pas la, la, la manifestation de la joie, de la gloire du, du, du royaume de Dieu. Et on cherche ici, la je vous dis, Dieu, il se fait trouver. Tu peux trouver Dieu quand tu veux. Si tu consenss tu, tu consens en toi, Dieu est, est là. Il est là. On invite la personne ou quelqu'un qui est un peu loin. Là, on va l'éviter de venir. Mais quelqu'un qui est, on va l'inviter pour se manifester. Qu'il se manifeste qu'il est là. Et je me fais comprendre. S'il si est là, qu'il se manifeste. Mais il est là, il dit que je suis au milieu de toi. Voici comment tu vas garder les le, le, le liens. C'est que quand tu ne gardes pas les liens propres et puis il ne va pas se manifester. C'est que tu marches dans, le, dans la désobéissance. Beaucoup de nous, nous marchons dans la désobéissance pensant que Dieu est avec nous, mais Dieu se met, se met en colère. Chers enfants, de frères et serviteurs de Dieu, chers étudiants, lisons la, lisons la parole et nous allons comprendre que Dieu est jaloux dans la manière du culte. Comme j'avais dit au premier, dans la première leçon, dans l'introduction du, du cours, dans le bit du cours, quand Dieu a donné les dix commandements, Allez examiner, allons tous examiner et méditer. Dans le premier, tous les, les, les, les, les premiers commandements de 1, 2, 3, 4. C'était les, les commandements du culte. Tu n'auras pas un autre Dieu. Tu ne citeras pas le nom de Dieu, tu, tu, tu, tu, tu garderas le, le jour du Seigneur. Tu obéiras ton père et ta mère. Pourquoi Parce qu'il y a une promesse. Tu ne feras pas des images, des, des images taillées, ni que même des images du, du ciel, quelconque. Comme aujourd'hui, nous voyons des images, on montre Jésus, par-ci, par-là, une photo, c'est Jésus. Il l'a dit, tu ne le feras pas. Même une image céleste, tu ne le feras pas. Tu peux dessiner, tu mets dans, la, dans ta maison, mais quand tu fais maintenant les cultes, il se fâche. Il dit, voilà, j'ai maudit jusqu'au troisième ou quatrième génération des gens qui font, font, vont faire de telles choses. C'est la manière du culte, Mais c'est là est devenu maintenant une récitation. Il y a la loi. Voilà pourquoi quand vous à Jésus, tu, tu, tu, tu fais le commandement. Oui, je, je, Jésus, Jésus, quand vous posez la question aux gens, vous, vous, vous, euh, vous pratiquez le commandement. Oui, nous, nous pratiquons. Tu as fait ceci. Et c'est là l'amour. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, les lieux du culte. Doit être bien préparé, bien orné, bien embelli. Regardez comme Dieu, Dieu a dit à Moïse, pour le lieu du culte. Il a dit, il a dit il sera, le lit sera orné en or, d'autres choses en argent, des choses précieuses. La gloire de Dieu est là où est son modèle. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à, comprendre, à connaître les buts des choses. retenir ceci comme une affirmation si le but d'une chose n'est pas compris son habit est inévitable je reprends si le but d'une chose n'est pas compris son habit est inévitable si le but du culte n'est pas compris le sacrilège est inévitable si le but du lieu du culte n'est pas compris l'impurité est inévitable la corruption est inévitable Je on parle du mélange est inévitable puisque le but n'est pas compris mais quand le but est compris là on saisit maintenant dit dans la parole on, on mange par rapport à la parole voilà Dieu va se manifester de même Dieu quand Dieu a dit à Moïse Moïse a fait selon les modèles qu'il a reçus. il l'a fait Dieu était là quand quelqu'un a un problème il part voir Dieu Dieu va lui parler et même quand Moïse, David a reçu la, la révélation que lorsqu'il a voulu bâtir le temple pour l'éternel Dieu dit par toi c'est ton fils quand Salomon l'a fait c'est le modèle que David avait reçu de Dieu, David lui-même a dit je le reçois par l'écriture de Dieu quand il a fait Dieu s'est manifesté et la gloire de Dieu était là, là où est son modèle et Dieu dit c'est ce le premier élément le deuxième élément, c'est l'autel. L'autel, c'est là où l'équipe sera communiée avec Dieu. L'autel. L'autel est aussi la table sacrée, sur laquelle on place les offrandes destinées à la divinité. Il peut avoir des formes et des dimensions différentes suivant le temps et l'espace. Une table sacrée, sur laquelle on place des offrandes destinées à la divinité, c'est ça l'autel. C'est le deuxième élément essentiel du culte. Pour qu'il y ait un culte, il faut qu'il y ait le lié, qu'il y ait aussi l'autel pour les offrandes. chers étudiants. Nous te notre cours de la liturgie. Ça, nous, ça va nous aider à comprendre de grandes lignes, des dimensions, les de caractéristiques afin que nos cultes à Dieu soient inquiétés, qui lui est agréable. Ça, c'est la Bible qui nous, qui nous demande. Nous sommes recommandés à suivre ce que la Bible dit. Pour vivre la manifestation de Dieu, jour au jour, de temps en temps, j'aime ce qu'un homme de Dieu, un homme de Dieu, Samy Bossamba, qui dit souvent, quand on, nous, quand on vient à Dieu, c'est qu'on vient à rendez-vous avec Dieu, nous raconter. Quand quelqu'un rencontre Dieu, ne peut pas retourner comme il est venu. Voilà, il dit, ni ne peut venir à Dieu et retourner comme il est venu, car Dieu ne donne pas de rendez-vous à quelqu'un. Quand tu viens, reviens encore demain. Non. Quand tu viens, tu le croises, tu nous racontes. Il ne te dira pas va, tu vas revenir demain. L'hôtel, l'idée de la communion, là où l'équipe sera communiée. l'hôtel, ça dépend de l'espace, de l'endroit. C'est le lieu où les besoins se manifestent. Je parler parlez aussi de l'hôtel, il y temps de référence. Vous allez, prendre, vous allez le trouver dans le support, qui vous sera disponible l'hôtel, parlons maintenant des sortes des, des, des hôtels il y a un hôtel de l'holocauste, l'holocauste en hébreu c'est OLA, hein? O-L-A-H, l'hôtel de l'holocauste c'est là où on présentait l'holocauste, l'holocauste c'est quand nous allons parler des offrandes, c'est une offrande qui a brûlé tout entière, sans rien laisser. l'holocauste. Maintenant, quand on place maintenant l'holocauste sur cet hôtel, c'est qu'on va rien récupérer. Tout est brûlé, tout est brûlé au fond de l'holocauste. C'est l'hôtel de maintenant. Quand on Sans mon c'est de l'holocauste. Là, on place toute offrande, on ne retient rien. Je me pose même des questions. Quelqu'un qui vient avec une offrande dans l'assemblée de Dieu ou dans l'église, il donne l'offrande. Quand il donne l'offrande, après des après jours, il dit, j'avais donné mon offrande là. que J'avais donné, donné, même par rapport à l'argent, j'avais donné, peut-être un million de dollars. J'avais donné une belle équipe. J'ai donné, mes.. Quand tu as donné de quel type d'offrande Tu as posé cette offrande là C'est quel type de, de, de, de l'hôtel Si c'était holocauste, tu l'as fait à Dieu si c'était si de manière matérielle si c'était en, en espèce d'argent même la Bible nous recommande c'était même Moïse qui parlait de ça si quelqu'un vient donner l'offrande il, il, il habite d'une telle lointaine il va vendre ce qu'il a, il, il a en fait qu'il amène l'espèce d'argent en espèce d'argent mais quand tu te souviens de l'offrande que toi tu as fait ce que l'offrande que tu avais fait tu ne fais pas donner à l'éternel quand tu donnes à un homme tu vas recevoir de l'homme mais si c'était à Dieu, pose-toi la question. L'offrande de l'art que y avait donnée, c'était l'Holocauste On ne se pose pas de questions. L'autel de l'Holocauste. Il y a le deuxième, deuxième c'est la table des peines des propositions. La table des de, de, de pains des propositions s'est située dans, dans les sanctuaires. Les sanctuaires étaient divisé en deux parties les liens saints et les lettres saints. Maintenant, la, la, la table des propositions, cet hôtel-là était dans le lieu saint. Et troisième hôtel, c'était l'hôtel de parfum. L'hôtel de parfum, c'était dans le lieu saint devant l'entrée du lieu très saint. L'hôtel de parfum. Ça, c'est la troisième sorte de l'hôtel. Là, on brûlait le parfum, le parfum montait. maintenant devant la porte là, quand le parfum montait. On brûlait le parfum dans l'hôtel là, le parfum montait. C'est le service des sacrificateurs. C'est alors maintenant le souverain sacrificateur, une fois l'an, il va entrer dans les scènes des saints. Donc les scènes des pas, on n'entrait pas chaque jour. Mais c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur, roi. Il est entré dans, dans le sein dans le, dans le, dans des sens, dans le temple céleste, une fois pour toutes. Et il a fait de nous des sacrifices des rois et des sacrificataires. Il a changé, c'est là où la Bible dit, même la, la loi a changé. La loi n'a pas changé par rapport aux habits, comme certains disent. On doit porter des toges il faut porter des vestes. Je ne sais pas si de quelle veste on parle, vous portez des chemises ou avec des cravates il faut porter des toges. on porte des toges, nous sommes là pour que la loi a changé. Les gens ne comprennent pas des choses. Voilà ce cours, les, les, voilà même le processus de secours. Quand la loi a changé, c'est que la loi, Aaron n'était pas roi, mais il était sacrificateur. Mais Jésus, un souverain sacrificateur, roi, selon l'ordre de Messie Sedec, il est le roi sacrificateur. Il est maintenant le souverain roi sacrificateur le roi des rois il est tenté une fois pour toutes dans les saints des saints et il a fait de nous des sacrificateurs. c'est en nous de brûler le parfum c'est là où il a la, la, la table de proposition je, je parlé de l'hôtel de l'Holocauste. l'hôtel de paix de proposition qui, qui, qui, qui, se trouve, qui, se, qui est dans le liège c'est un et l'autel du parfum qui est devant l'entrée la, la du bien-saint Troisième élément essentiel du culte, c'est le sacrifice ou offrande Dans le sacrifice nous allons parler d'abord du sacrifice comme idée d'offrande Dans l'idée d'offrande du sacrifice c'est une conception fondamentale du sacrifice de l'ancien Israël et celle d'un don fait à la divinité pour la remercier de ses bienfaits passés et pour l'implorer de, de, pour, pour de, de nouvelles bénédictions. C'est l'idée d'offrande pour le sacrifice. Pour qu'il ait une équipe, il faut qu'il ait aussi le sacrifice. Mais par rapport, quand nous, allons, nous voyons, nous voyons mais par rapport à la scène saïenne dans la Bible, il y avait le sacrifice à l'idée de l'offrande. C'est que c'était un don donné à Dieu quand on vient devant l'autel. dans les lignes on vient pour le, le remercier de ce qu'il a fait. Et nous l'implorons de nouvelles bénédictions. Cela veut dire nous l'implorons de nous faire encore de bien quand on vient avec le sacrifice. On, on se comprend. On vient avec les sacrifices, comme à l'idée de l'offrande. On, on donne à Dieu. Pour lui dire merci Seigneur. Voilà la Bible dit dans Psaume 50, de nos versets, dit qui grâce à l'Éternel ou qui c'est celui qui présente à l'Éternel des actions de grâce, l'honneur, le vénère, le célèbre. Quand on vient avec ses dons, on honore Dieu. On dit merci Seigneur. Je te rends grâce pour tout ce que tu m'as fait. Tu m'as donné le souffle de vie. Et tout ce que tu m'as béni. Et on implore maintenant en retour de nouvelles bénédictions. Fais encore Seigneur. C'est ça la liaison. La, la, la liturgie est entrée avec les ciels de la terre. La communion, la raison avec le Dieu et les hommes. On dit merci à Dieu par nos prières, nos louanges. Et Dieu nous, nous fait descendre des dons. D'amour et de grâce. Soit par des dons, des dons, dons, dons par la façon du Saint-Esprit, mais des dons de grâce. Même l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, c'est un don que Dieu nous a donné. Moi, je dis un don par excellence. Que Dieu nous a donné en donnant son Fils unique. C'est un don pour les hommes. Même pour le Saint-Esprit, un don par l'excellence Des Dieu pour les hommes. Ce sont des dons. C'est l'idée de l'offrande. Si on veut parler maintenant de l'idée du repas, dans l'idée du repas, ce que nous pouvons retenir ici, c'est dans, dans, le, dans de repas, c'est que quand quelqu'un vient avec une offrande, il présente à Dieu, il dépose sur l'autel l'idée de, de Dieu pour les communions. L'offrande, le sacrifice, c'est la chose qui met l'homme à la communion. Il dépose l'offrande. Il entend maintenant Dieu prendre sa part. Et quand Dieu va prendre sa part, et lui, il récupère l'autre part pour aller manger. Donc, il partage l'offrande le, le, le, le, le là avec Dieu. Vous trouverez, quand, quand la Bible dit, que quand un peuple, quelqu'un viendra ou apportera son bœuf, il va tuer. Dieu lui-même a donné la qui est réservé à Moïse et à Aaron qui est sa propre part c'est la part de Dieu et ce qui reste c'est au peuple à celui qui. et il lui dit voici comment tu vas manger tu vas dans la présence de l'éternel tu donnes d'abord la part à Dieu ce qui reste est à celui qui a donné l'offrande ça c'est vis-à-vis -vis du repas les sacrifice vis-à-vis du repas et je me fais comprendre Ne vous étonnez pas quelque part. Vous allez trouver quelque part un, un homme de Dieu. Vous demande, vous avez quelque chose que vous, vous, vous voulez que dieu, dieu ajoute sa puissance ou sa main. de ce que toi tu fais. Tu peux amener le pain, tu peux amener le stylo ou quelque chose que tu peux amener. Quand tu amènes ça, quand tu amènes, que Dieu retire sa part. Et ce qui va rester, c'est toi, tu, tu, tu, tu dois partir et manger ça. Ça c'est le, le service du repas. Par rapport au repas, Dieu prend sa part. À d'autres termes, termes, les un dixième de l'offrande que toi tu as apporté. Le reste, c'est pour toi. Mais c'est que Dieu prend sa part. C'est l'ordre qu'il a établi. C'est ça la liturgie issue de l'ordre. Il a, il, a, il a établi. La part de Dieu est à ses hommes. Ce n'est pas à l'homme qui a apporté l'offrande qui, a, qui a porté va guetter là-dessus. Là, cela ne te concerne pas. Quand tu te tu peux pointer les yeux pour dire j'ai donné mon offrande, il bouffe là, et bouffe tout ça. Cela veut dire. Là, Dieu retire sa main de l'offrande qu'il t'a donnée. Là, tu n'auras rien. Il retire sa main. Tu as donné au pasteur. Pourquoi lui donner ça Ça, ce n'est pas ton problème. C'est aux hommes de Dieu au pasteur, au, Dieu, au, ministre, au ministre, de marcher selon l'obéissance de la parole. S'il marche à la, la désobéissance, ça ne te concerne pas quand tu réclames ce que toi tu as donné c'est que Dieu enlève la main c'est la part, même quand on donne même des dîmes ça c'est la part de l'éternel mais maintenant Dieu dans la part de sa part il donne maintenant à, à, à, à, à ceux qui sont consacrés à lui pour le, pour le représenter ça c'est vis-à-vis des repas je pense que je me fais comprendre chers étudiants. Nous sommes appelés, pour ce, Dieu dit, mon peuple est perdu parce qu'il manque la connaissance. Il dit, quand on lui parle de ces mots, il ne parle pas de, de, de, à l'extérieur de sa maison. Il dit, mon peuple à moi, il a choisi le peuple pour marcher selon lui, selon son modèle qu'il va donner. Il dit, mais ce peuple-là, ne cherche pas la connaissance. Il marche vaguement. Mais il, voilà pourquoi, ils meurent, ils sont péris parce qu'il manque, il manque la connaissance. Comprenez. Nous sommes appelés à comprendre ces choses. À la prochaine, nous allons voir maintenant les sortes de sacrifices. A des, là, nous verrons les divers sacrifices. Il y a deux grandes catégories les sacrifices non sanglants qui, qui ne demandent pas de sang et les sacrifices sanglants qui, qui demandent du sang. Ça, c'est Dieu. La manière de Dieu, ça c'est la manière du sacrifice. Que Dieu nous aide par Sa parole, qui nous aide dans cette connaissance, qui nous ouvre encore davantage la profondeur de Sa connaissance par la puissance du Saint Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons continuer à la prochaine. Que Dieu nous bénisse.